Qu'est-ce que la fête de la musique Alors, oui, La fête de la musique, c'est un événement qui se passe chaque année, le 21 juin. C'est une célébration de la musique, de toutes les musiques. On peut voir euh, des différents groupes de musique classique, de jazz, euh, des, musiques de, des musiques de variété également. C'est un événement gratuit pour les professionnels et pour les amateurs, musiciens amateurs et professionnels. Et ça a lieu dans chaque ville en France ou chaque village. Donc les gens peuvent assister à des concerts gratuitement dans la rue. C'est souvent à l'extérieur. Euh, ce ne sont pas des concerts qui sont euh, dans, des, euh, dans des bâtiments ou à l'intérieur. Donc c'est en pleine rue. Les gens peuvent se promener, ils peuvent écouter la musique, euh, s'installer à un bar, à un café également. Donc c'est très convivial. Et puis ça dure une journée. Et chaque concert est gratuit. Merci.